bonjour, bonsoir, à la famille, avec plaisir, nous rentrons à la caillou pour capable porter bas une nouvelle émission. Dans le cas d'émission, si là, musique, nous, mizik, nous peut Et peut-être nous capable peut de une chance, ou une vidéo. Parce que, je ne à pas là, un pile bandit prend piqui folie atis. bien, ça m'a dit, ah oui? Un pile bandit Prend piki folie artiste. Parce que si m'da dit, en pile bandit artiste, eh bien, mon bon ami Kensley Marcel, il pas d'accord avec, mais il prend piki folie artiste. Eh ben, t'as bien ta de bien, euh, malgré tout, euh, artiste, si la yo, qui a ap chamaillé apparemment, ben, il pile yo, non logique yo entre ya, yo di réalité ya, après, ils ont village de Dieu, ils ont besoin de, nous sortir. Nous -il de, de la, ils ont besoin de la. qui fait des chanson et ils ne pas, de musique pour yon artiste qui fait un morceau ils capable capables de chanson, parce que la musique c'est à art. nest ce pas Kensley Marcel parce que c'est au même qui question. Eh C'est Et bien, général Meyer, avec des gens de mon ça so a pour dire, Fogville ville go naïve, changez, écoute ça. C'est petite ville go naïve, c'est là nous levons dans la cité. <muché> a cause de l'état qui fait tomber dans ma cité. J'ai quatre ans inondé pour nez que ça y'a plus belle fierté Y'a fait comme y'a gaspillé, petit y'a même à l'étranger Y'a sentant y'a coulé, maché, mais c'est qui fait des gros naïfs Tout ça pas bon, il mérite En référence ville là, c'est fatra, y'a on dalle folie d'être en bas Qui brage ville là, n'en fait noir Nous chargé même beau cadre dalle, c'est oui, en bas coup de balle Bon naïf, levé camper. petite ville là nouye Pas peur pour s'en couler, ou d'aimer à l'émier Renaté à la nous c'est petite cité Bon naïf, levé ville guerrière yeah. mettez depuis nous notre lot Pour la ville la pas coulé Nous faisons passer pour camp yeah. fais nous à clan. Yeah. On a eu une savant yeah. Malheureux n'est pas de pan nest que qu'on a mangé pan Il yeah. n'y a pas ben boule l'agent Peuple yeah. la même après vent yeah. Lorsi qu'on C'était l'indépendance yeah. Nous dans l'folie de nos messages Qui ba nous répillance yeah. Nous yeah. yeah. dans le 1 janvier Qui m'a quitté dans l'histoire yeah. Où est-ce qu'on commence à arriver Nous vins bêtises On les venu camper, on est loin longtemps à changer. L'on s'y connaît, c'était l'indépendance. On a le folie d'être un qui va nous répéter. Comme d'après le 1er janvier, qui m'a gagné dans l'histoire. Où est-ce que ça commence à arriver Nous, nous venons bêtiser. On s'y connaît, on s'y connaît, on s'y on aïf enlevé Campey, en Fabi non a changé. Nous perdis Davis, Carnaval, nous qui dit vive là-dedans. On aïf pas les chefs d'état, nous prenons plus la bolocho Tout ce malgrave autour des caots, toute sa petite ville a passé comme si nous perdions nos idées. La sécurité, ça cause mal Ville la un grand monde, on a un dirige la baguette. Parce qu'on va maintenant mettre ensemble pour nous faire pas quitter contre nous rue. c'est maman l'histoire. Faut qu'on pas jouer à l'acidité. Lorsqu'on est naïf, c'est l'indépendance. On a le tout le visage, qui va nous On a 1er janvier, qui va gagner dans l'histoire. Où est que ça commence à arriver? On de bêtiser. C'est l'indépendance. On a le folie un qui nous que dans commence à arriver. Nous, on nous, on nous, on nous, on nous, nous, Bon, naïf, faut lever, quand il faut plus loin changer. Ça c'est chef, coco à sens là ça l'y est déjà. Général Meyer, je ne pas de place pour gang, mais c'est le point pour les affaires pays. Bon, naïf, Mais ne parle pas de réalité. C'est bien. Et moi-même, je bravo très contentement pour bel morceau. Général Meyer, je sorti euh, très que. Chanson, ça va faire un impact. Mais il y a un problème. Quel est le problème? Général. Bon, je ne pas parler avant, non. Ou dit, ville Gonaive, nest un peu de Politicien, bling bling, Ou même, mettez photo et on de neg qui est dans la politique là, au niveau de Gonaïve. De qui se pas, en matière politique, au niveau du département de l'Artibonite, particulièrement, dans la ville Gonaïve. Mais bien si, nest politique, y a fait, ben, dit y a fait tout. Songez bien, ou même tous son citoyens qui travaillent pour que Gonaïve n'en salia, parce que je n'ai jamais dit à après, mort aussi là, ou t'as capable de gagner une once de générosité là, car on dire, écoutez, bon, 6 foncé de crime, bam si de bagaille au niveau de Gonaïve, bam si c'est pas parce que, là, la quoi périsse, faut que, bah vraiment grave donc nous à la base de yon seye de problèmes en bas même d'accord 100% avec vous d'accord 100% parce que là où où même moi vu problème non tout parce que Bandi a lui même eu un problème parce que je ne à là ou même meilleur et où t'as aimé vivons l'autre vie Zam Chokin, mon t'as aimé des mais écoutez est-ce qu'on pas arrivé trop loin est-ce qu'on pas pesé trop sous accélérateur là est-ce que je dis pas à là on est dans le coup pas t'as aimé à l'appliquer dans programme Biden non pour jouer ta jeu mais il paraît un peu difficile parce que ou qu'est arrivé trop loin d'accord c'est vrai euh, ou critiquer négro politicien cap média non mais bandi politicien cap bataille pour capable euh, craser pays net mais nous même tout nous accompli mission ça sa tout sans que nous parents nous compte parce que lorsqu'on bandi on fait une série de exactions on fait kidnapping on fait mauvais bagarre ben mes amis ramo fou sage, ou même tout ou participer à plonger pays ça dans instabilité en tout cas bon euh, 5 sur 10 mais sous tes conscience vraiment ou t'as retiré zame dans main ou, ou dit ah même déposer les âmes donc kounya là il était à l'état pour faire ça pour le faire et puis d'abord 8 sur 10 pas vrai garçon en tout cas continuer parce que j'ai l'impression que atis loi ça dans tête tout et eh bien L'autre semaine, tu as le temps de faire fait faire fait compas, même avec Iso, dans le village de Dieu. Tu village. Tu as frappé. Bon, non Et je vais me que j'ai un petit dossier pour nous. Il y a des gens qui disent un dossier canis là. Il faut me faire de Bon peut-être que n'a pas venir un peu plus tard ou bien peut-être pas bah, connais ici dans l'émission ça tout n'a pas chance pour nous de faire un parler de dossier Canis mais écoutez même toujours dit en monde ça orientation sexuelle y'on monde ça pas garder monde livre fait ma sicile les mettre fait livre fait ma divini les mettre fait mais gon grain bagaille pour nous comprendre c'est que ouais tout enchaîné avec dossier ça parce que son artiste gon pseudo artiste qui fait une chanson et eh bien tout euh, enchaîné avec euh, question artiste là nous ouais Niska sur une vidéo Niska qui a beau qui ont l'autre femme mais écoutez mes amis femme à femme coller ça pas mêler hein garçon à garçon collé tout ça pas mêler parce que moi même toujours dit orientation sexuelle dans monde ça pas non logique celle ça me connaît quel que soit tant que Jean ouais petit bonhomme dans village là dit là on moune qui t'a dit je, On gare son paret devant moi dit je, Ma m'a dit, eh, attention frère, danger, oui. m'ka exploser ou. C'est pour me dire non que, dossier Niska, ou bien Kanis, je sais pas, euh m'a pas parler mal. Mais celle là me dit, tout bien. Ma m'a canis Kanis son conseil. Ou te checker sous Baki. Baki pas checker pour ou. Ça ka on est gouren mon femme. Et puis femme nan doué, avec moi, ça va pas passer. Et ça qui arrive tout, on femme dans un bloc, «Li, Remen Baye ». Et pour arriver sur lit, ou pas jeune c'est ça qu'faut. faut. ouais. avec la classe, c'est classe ou bien «Zengle »? «Zengle qui fait musique » ça, il y a un petit peu de quoi mettre y les «Ou te pas prendre li gen pas ou » «Se pa ouk pa flanè, se li k pa pran koule, pa ni frustré » Qui te kon pas marcher Ça veut dire femme nan ke do ba tout nèg sou quartier ou même son bel jeune Jean bien campé pile cob nan pochou, li pa ba ou. Kon sa tout, garçon on gen do a marcher driver ci si pa la. Et puis femme nan besoin coucher, li pa ka coucher. Et bien c'est ça qui est arrivé pour Canis parce que Canis lui-même, li, li plongé sou baki tant qu'on mal fini. Et puis baki dit "Eh, eh, eh. eh M'ba vle ou. M'gen vi pam. Depuis le ça Canis fou. Canis a Oyo Kanis, par contre, ça pour le parce que y'a de déception que y'a prend, ou par contre, qui ça pour faire, pour capable de retirer déception si là? Eh bien, seul choix, peut-être Kanis te c'est prouver que est entré dans la logique si là. Ça m'est égal en tout cas. Mais celle ça ça connaît Bon, j'en petit bâille La France accepte-le. Les États-Unis acceptent e le En Haïti, y'a pas accepté le non? Mais on a fait activité ou en d'un Par exemple, si vous marchez dans le pays d'Haïti, de deux nègres sont sous place, là, sont beaux, ils beau vagabond de, de. de va va il de. Deux femmes sont beaux, ils Deux nègres sont allés marier dans l'église ici dans le pays d'Haïti, la société n'a pas accepté. Mais ils ne faire des Ça veut dire que... Si l'activité si la m'pavle que pour mettre dans tête ou par le fait que ou entre dans logique ça et pour capable de venir en Haïti et puis on bon lait faut li et pour camper sous place ou fait l'amour. Est-ce que ça dit là. Donc m'entraîne dans dossier, même prend un précaution. précaution. précautions. joue parce que orientation sexuelle au moon moun, moun pas fait analyse sous lit. Chaque moun gen doua ou, pour fixer orientation sexuelle ou j'envle. Mais comme nous avons un pays qui pas accepté, ça veut dire Ou capable de faire un en bas de cabane. Mais, hé, c'est vrai, oui, c'est vrai, ça, vrai. Je ça parce que depuis les petits artistes, avant d'entrer dans ghetto, ils ont fait des petits bosses, ils ont fait des ghetto, ils pas fini trop, ils dans logique femme. là, comprenez Donc... Ou mette aller, pas de problème, en misère ou, et puis euh, la vie faisant. Par contre, si d'accord avec la position, nous bien même qui positionne sous le dossier Niska. Pas vine faire l'Aïti. Ou quand vous avez avec un petit menage ou fait petit menage, mais quand vous place un petit beau Niska, a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Tu comprenez? Ça veut dire, même je ne pas considérer ça comme un petit Parce que chaque monde a un choix pour faire sauver la vie. Quand pour vous, fait sauver les havels. Mais pas un ni public, dans le pays d'Haïti. Ou alors France ou un ni public, pas un problème. Etats-Unis, pas un problème. Tout le pays qui accepte les pas un problème. Mais comme ici, non, pourquoi accepter le Pour l'officiel, eh bien, fait bagay bagailleux, en bakabon. à Bref, fanatique Niskayo, j'espère que m'a pas déranger. Et gens qui compte Niskayo tout, m'espérez que n'ont pas dit que même m'a promote, Bagay ça. En bref, parce que c'est un dossier qui a été pile Mais, monsieur, où est-ce monsieur, vous avez dit que vous dit que vous avez dit que ça. monsieur, parce que dit que comme ça. Disent, il met à il eh, eh, bas, il dit dit dit seulement satisfait. dit dit pas ça et puis dit il y a des qui Niska. Et puis Niska sentit que c'est se en déception. en une belle femme en couleur, une belle grimelle, un petit peu rouge, un petit peu de misque. Les sont On, on, on dit Et puis s'entendent à tout, bagay la tour, pas bon. C'est comme ça tout de mon côté. Et puis, il y a des gens moi. Je ne vais pas vérifier. Même les gens, ils me repoussent. ça Je suis désolé. Et puis... Euh, ces dernier je ne pas, je ma sais pas, je ne ah mon di, te? Et puis, euh, vin Et puis, pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais garde-moi, tu dis pas, je ne sais pas, je tu sais pas, je ne était pas, je ne facile. pas, je ne dis pas, je ne sais pas, je ne que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne je ne dis, pas, je pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je pas, je ne sais dis parce que yon ka voye ou, yon ka fonseye de bagay. Bon chansmè, comme si, euh, pour mener vie discrètement, tout autant capable Parce que dans le pays d'Haïti, Haiti, il y a eu de vivre, il y Donc, c'est pour m'kapab dire que, euh, bagay la ka mal, mais gen de bagay qui rivou. Ou tellement senti que c'est une déception ou kan ka une façon à bagi, la cause que tout le monde est très mal. Nous prenons le avec un petit dossier qui concernait ISO. Qui ISO Qui est-ce que a Grotis là. Euh, c'est ISO qui est dans la barricade là. Le... Est-ce que c'est en 2020 Parce que l'ITF fait une déclaration pour dire que pour gens sans couler insécurité de tout côté, kidnapping, moulap mourir, si moulap pas épargné, policiers ont tombé, Est-ce que nous pensons... Que c'est un bon moment pour nous prend plaisir dans le carnaval. Son citoyen qui dit font pas parler de dossier. Oui? Et puis, je ne dis pas, il a une déclaration qui a été faite dans une situation difficile. Il est obligé de gêner parce que nous dans le carnaval et la situation n'a pas changé. Et il a tweeté pour dire que dit ne pas de un carnaval sous jovenel c'est pas pour cause insécurité, c'est parce que tu as eu corona dans le pays. Dans tout pays qui a eu toute bagarre tout le monde a toujours fonctionné. Moi, c'est un artiste, c'est grand monde. Je grand monde. Je ne peux pas arrêter de à cause insécurité. Déclaration isolant. C'est le journal Lakaï qui lui même posté un tweet Tenez, Euh, bien, je me vous non. Chaque nègre une façon de fonctionner. Je n'ai j'ai dit à la nègla capable bagage, deux mais si Dieu veux, li dit on l'autre bagaille Ça c'est les même, mais il y a ce qu'on appelle la mémoire du micro. on dit yon bagay, j'ai dit toujours évident pour camper d'elle. Sous comprenne que on dit yon bagay ou pap ka camper d'elle, l'y préférable que ou pas dit en rien. Est-ce qu'on comprend Iso? Euh, situation pas changé. Je pense que si on a jugé deux tweets, ça y que là, une incohérence grave. Parce que, ou t'es dénoncé yon de problèmes et problème ça y est, on est capable de dire au vin pire parce que je ne dis pas, le kidnapping est intensifié. Les policiers mourir par pas si pas là. Parce que, sous exemple, dans le mois de janvier, les policiers sont morts dans les coups. policiers sont An à la côté vite l'homme. Et pays a vin pi mal. Ça veut dire que l'incohérence est li, vraiment grave. Même comprendre que si fait fais une déclaration, ça fait peut-être euh, trois ans, ça carrive, je ne à là ouais, ne pas pas changer, bon, on dit, bon, comme bagayo ne pas changer, moi, fait déclaration ça, bon, je suis dans logique la logique là parce que Atis la li même, li vit de sa la produit. Si musique, pas fait musique, pas pas qu'à gagner rien comme activité. Si on a une activité qui est content, qui c'est carnaval, pour ne pas être un petit plaisir, bon, là, elle participe à un carnaval pour capable faire un petit corps. Mais je pas quoi ça, Iso. Je ne pas quoi ça. Parce que, ou son boss, ou qu'il n'y a pas de gagner dans l'amour. Celle euh, que ça m'était souhaitée, je ne sais pas là, ou à prendre exemple. Les, ou à prendre position, prendre position, réfléchir pour dire, est-ce que ça me va le dire Moi, papa fait un retour à l'évidence selon moi-même parce que moins toute position que moins prend moins toujours assumé, moi Nous toujours dit que moins pas bail chaîne ça orientation m'ai plutôt quitter ça Nous dit que moins pas prendre corps dans mes politiciens et je ne à là m'ai toujours été avec fierté si là parce que Green Bagayon on est capable dit de Chanel si là ou capable dit oh wap si protéger G9 wap supporter si G pep par rapport à que yon émission capable faire parce que si par exemple on égalé en côté se G9 ou fait yon exaction moins dénoncé ou même qui gagne de bon rapport rapport de voisinage avec yo ou capable dit map défendre G pep et là G pep lui même tout lui fait on exaction moins dénoncelle ou même qui un rapport voisinage avec GPEP ou capable dit que map défendre G9. Est-ce qu'on peut dire ça map Donc c'est comme ça ça. Et c'est ça qu'il faut. Oui, conseiller de nèg qui te fait des déclarations euh, concernant lien. liens Mouin ta le avec conseiller de nèg qui a gros Et puis, euh, nèg regrette par la suite parce que les yo apprennent que comme si tout nèg ap ne Ou pas non? Donc, moi qui en position, et m'a toujours campé de Mais ça pour nous comprendre, je suis rentré dans pays États-Unis. Même pas Aussi simple que ça. Ça l'a prêté dans moi jusqu'à ce que je rentre en est Et ça, ça m'a dit non. Je n'ai jamais dit à la... Moi, pas besoin comme me faire politicien pour chaîner un pago en ligne que prend On sait le bagage, on est gouvernemental, on grand business, ou checkem. une publicité. Mais sinon, contraire à la ou dim forme font bagarre en plus je suis désolé m'apprêté avec lui parce que chaîne ça nous rend qui est qui bosse lui m'va pas personnalité m'pa citer non mais tout fanatique yo fanatiques c'est boss, channel si là parce que les mec me dit écoutez elle a besoin d'une petite activité là moi j'ai grand frère Malix qui voye qui choie moi j'ai Marine Carmelite qui voye qui choie Sista Dunba Ari J moi j'ai Michaelson moi j'ai un pilote monde sorry si m'pa citer non yo est-ce que nous comprenons Donc ça veut dire que c'est les gens qui contribuent, qui pour nous mettre de côté, nous y ajouter et nous Parce que moi-même, je veux vivre avec fierté. Ou bien, je veux aider les gens. Mais si c'est pour mauvais l'argent, qui pour fermer les gens, je ne veux pas aider les gens. Est-ce que nous comprenons Donc, Iso, Isolant, pour me dire mieux, parce que l'aime d'Iso, iso est capable de gérer c'est ces village. Donc, il est toujours bon. L'État prend un conseil de décision. Pour calculer avant. Il est toujours bon pour parler. Mais il est bon toujours pour faire silence. Parce que dans silence-là, vous êtes capable de réfléchir pour dire Ah, si je parle, je fait erreur. Comprenez bien. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Moi, j'espère que mes amis, pour capable abonner à chaîne Silla. Et puis, n'oubliez pas un petit pouce bleu pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!